Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, ce rendez-vous qu'on qu vous propose avec Arnaud aujourd'hui pour vous présenter celle-ci, ses fonctionnalités et celle-ci en général. Salut Arnaud. Et bonjour Gauthier, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un, un plaisir de, de t'avoir aujourd'hui. On, on a déjà eu l'occasion de faire un webinaire ensemble. Euh, je vois qu'il y a pas mal euh, d'animations déjà sur, euh, sur le chat donc euh, merci beaucoup de réagir on va être extrêmement nombreux euh, à ce, ce webinaire euh, donc du coup euh, ça va être extrêmement important pour, pour vraiment bien que vous ayez vraiment toutes les réponses euh, si on n'a pas la possibilité de vous les apporter pendant ce webinaire euh, de vraiment poser toutes vos questions dans l'onglet questions et, euh, toutes vos, et toutes les remarques que vous pouvez avoir euh, sur le son, sur l'image euh, dans le chat et les petites euh, les anecdotes que vous pouvez euh, nous raconter donc euh, n'hésitez surtout pas, ce sera avec, avec grand plaisir et surtout n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Arnaud et moi, on, on se fera un plaisir de vous y répondre et on a la chance également d'avoir Nicolas et Clément en tant que modérateur euh, pour euh, qu'ils puissent vous répondre avec euh, des liens et euh, différentes informations un petit peu plus techniques à, à vos questions euh, pour être le plus précis possible. Donc, c'est parfait, on est à près de 200. Donc, c'est parfait, on va pouvoir commencer tranquillement. Euh, ce que je propose... Euh, c'est de, de faire un petit euh, un petit point sur euh, l'ordre du jour du coup on va se présenter euh, et euh, on va vous faire une présentation de celle ci assez rapide euh, je pense qu'il y en avait déjà beaucoup qui connaissent qui connaissent euh, celle ci la solution euh, on va vous présenter un petit peu les fonctionnalités en général de celle ci et on va essayer de rentrer le plus vite possible sur l'outil euh, pour que vous ayez un petit peu euh, l'envers du décor comment on utilise euh, en détail celle ci avec une démonstration que que Arno va nous faire à, à travers euh, le de cast de son, de son écran. Euh, du coup, je propose qu'on fasse un petit tour de table. Alors, Arnaud, je t'en te, je te, je prie, présente-toi à nos, à nos différents euh, visionneurs. Oui, euh, merci beaucoup. Alors, euh, bah, donc, moi c'est Arnaud, je suis Team Lead SM chez CELSI. Euh, ça fait cinq ans et demi que je fais partie de l'aventure CELSI. Donc, si, euh, si vous êtes déjà client, il y a de fortes chances que nous soyons déjà parlé, parler, écrit des emails ou autre The cat Super. Euh, du coup, moi je me présente. Vous avez déjà sûrement euh, vous m'avez vous déjà sûrement vu sur différents webinars euh, qui parlent de différentes thématiques. Donc moi j'anime les webinaires et je j'apporte je, une certaine expertise à la solution euh, de celle-ci. Entre autres avec euh, la CELSI Academy, vous allez pouvoir retrouver euh, en tapant CELSI Academy si vous avez euh, des besoins d'auto-formation de, euh, à travers l'outil avec euh, des vidéos qui vont pouvoir vous accompagner dans l'utilisation de différentes et d'à peu près toutes les fonctionnalités de la suite, suite celle-ci. Une présentation, une présentation un petit peu rapide de, de celle-ci. Aujourd'hui, euh, c'est 6000 clients, 35 000 utilisateurs avec des variétés de comptes extrêmement différentes, un hein, outil extrêmement généraliste. Hein, on va du du, du BTP jusqu'à l'agence web, l agence marketing, euh, qui sont utilisateurs de notre solution. Une équipe de 100 personnes basée entre La Rochelle et Bordeaux. Arnaud a la chance d'être à La Rochelle et moi j'ai la chance d'être à, à Bordeaux. Euh, donc voilà, on, on est capable en plus de faire des, de, de magnifiques euh, présentations à, à distance comme cela. Euh, et euh, donc voilà, c'est donc plus de 100 collaborateurs qui sont tous et toutes en France, développeurs, supports, CSM, commerciaux, consulting, euh, voilà, vous avez vraiment euh, toutes nos équipes euh, qui sont à disposition euh, en France. Euh, 70 partenaires sur notre marketplace, un point important, on a un outil euh, extrêmement généraliste et on a aussi un outil extrêmement ouvert, on s'intègre avec beaucoup, beaucoup d'outils euh, que vous allez pouvoir retrouver également sur notre marketplace, en tapant marketplace.celsi.com et vous allez pouvoir euh, retrouver ces différents, euh, ces différents outils pour vous aider, vous accompagner dans les processus auxquels ne peut, peuvent et ne répondent pas euh, celle ci euh, voilà un petit peu pour la présentation de, de celle-ci euh, et on va pouvoir directement attaquer un petit peu dans, dans le vif du sujet avec euh, les deux grandes fonctionnalités euh, que propose celle-ci, les deux grandes fonctionnalités mais qui en regroupent des dizaines et des dizaines dans ces grandes fonctionnalités, donc une partie prospection et vente qui va... Euh, traité de toute la partie commerciale et service client, on va vraiment pouvoir mettre ces deux services sur cette solution pour accompagner le développement commercial et la croissance commerciale de votre entreprise. Une autre partie facturation et gestion qui va plus être à la portée de des services comptabilité, des services administratifs, des services de DAF, voilà, des services financiers des entreprises. Qui vont vous permettre de suivre tout le cycle de gestion et de facturation et de pré-comptabilité que peut générer une vente faite par vos commerciaux. On va directement euh, se, se projeter un petit peu sur les fonctionnalités. Je vous disais, on a deux grandes fonctionnalités, mais une multitude de, de fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver euh, au sein de, de celle-ci. Euh, donc, c'est vraiment euh, une. une multitude de fonctionnalités, des intégrations avec des outils de téléphonie, des outils de support, des outils de pipeline pour suivre la prospection, euh, des outils euh, d'agenda partagé, des outils de gestion, de synchronisation de vos emails pour que vous ayez une historisation euh, très forte dans vos timelines, dans les timelines de euh, vos clients, de vos sociétés, de vos contacts euh, qui sont euh, clients chez vous, clients dans vos sociétés et toute une autre partie de facturation et de pré-comptabilité qui vont pouvoir vous aider à avoir une gestion administrative financière la plus propre, la plus carrée possible, et aussi avoir des solutions pour gagner en efficacité et gagner en souplesse également avec la possibilité de, euh, de vous faire payer plus vite avec des solutions euh, comme celle-ci ou encore euh, de pouvoir euh, voilà avoir des, des outils de, de précomptabilité euh, extrêmement, euh, extrêmement rapidement. Est-ce que tu as un autre point à, à évoquer, Arnaud, avant qu'on qu passe un petit peu à la présentation de, de celle-ci et à un vrai cas concret en utilisant celle-ci Rien à rajouter, c'est très complet et magnifiquement présenté, comme d'habitude. <rire> Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez déjà des, des petites questions, ce euh, sera avec plaisir. Normalement, le webinaire, Cédric sera disponible à la à la suite à la suite de l'événement en question. Il y a un enregistrement qui sera diffusé après. C'est ça, Gauthier Exactement, ouais, tout à fait. Vous allez pouvoir retrouver le, le webinaire euh, juste après avec un, un lien en replay, et vous allez également pouvoir le retrouver sur notre page YouTube euh, également, qui sera euh, disponible. Et euh, vous pourrez également nous poser euh, toutes vos questions. Euh, voilà, si vous devez, euh, si vous devez nous quitter, il ben, n'y a aucun souci, et vous pourrez nous poser toutes vos questions sur le support. Euh, on est disponible sur LinkedIn également avec Arnaud, euh, voilà, ou à euh, euh, On sera un plaisir de y répondre. Je commence la présentation, peut-être. Yes. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà qui est fait. Donc, normalement, vous devriez tous voir un magnifique écran de connexion à celle-ci, pour ceux qui connaissent déjà. Alors... Pour, euh, pour reprendre les bases de l'outil, celle-ci est un logiciel euh, en SaaS. Vous accédez à votre compte celle-ci, puis n'importe où dans le monde, la seule chose qu'il vous faut, c'est un accès Internet et un navigateur Internet. Ou alors, accéder via l'application mobile qui est disponible sur iOS et Android D'ailleurs, euh, petite info, une mise à jour va être lancée euh, très prochainement, en tout cas va bientôt être dispo sur le Play Store et l'Apple Store. Euh, L'application mobile était en bêta et donc les opportunités vont bientôt la rejoindre. Donc, à ceux qui veulent faire la mise à jour, je les encourage vivement. Ici, j'accède via mon navigateur Internet, un identifiant et un mot de passe. Je clique sur « Se connecter », je valide et je vais arriver sur mon écran de connexion l'écran que vous voyez ici est un écran donc, de connexion Celsi standard. Il s'agit d'une vue administrateur. Pourquoi cette première précision Tout simplement parce que chez celle-ci, il y a deux types d'accès, les collaborateurs d'un côté les administrateurs de l'autre. Pour vulgariser, l'administrateur voit tout, contrôle tout et peut manager les droits des collaborateurs qui, eux, auront accès aux informations dont on leur laisse le libre accès. On peut imaginer, par exemple, un commercial qui voit tous les prospects, mais uniquement ses fiches clients. On peut imaginer quelqu'un qui fait des devis mais pas de facture, etc. Donc ça, vous avez, vous avez toute l'attitude pour justement débrider ou brider les droits de vos collaborateurs. Vous êtes ça le maître à bord. Cet écran que l'on voit ici, donc, vous permet de voir pas mal d'éléments importants à la connexion. Ce sont des petites cartes qui peuvent bouger, être modifiées. On peut ajouter de l'information via la touche gérer le tableau de bord ici. Ici, j'ai fait en sorte de voir, par exemple, bah, le chiffre d'affaires de ma structure sur, euh, sur l'année en cours, voir mes devis, mes opportunités, sur en attente de facturation, expirer, les opportunités qui arrivent à échéance, etc. Un résumé des derniers commentaires hein, qui ont été posés sur, euh, sur ce compte de démonstration par mes différents collaborateurs. En parlant de commentaires, on, on va se créer, là, par exemple, une fiche prospect, et on va voir d'ailleurs comment tout ça euh, vit chez celle-ci. Celle-ci vous permet de gérer des clients, des prospects, des fournisseurs, avec dans chaque euh, structure juridique des contacts, des personnes physiques. Ici, nous allons ajouter un prospect. Alors, Vous pouvez créer autant de prospects dans celle-ci, vous le souhaitez, manuellement, via l'import d'un fichier CSV. On a une plateforme d'import qui est disponible en ligne, et vous êtes totalement autonome si vous le souhaitez. On a aussi un petit module relié à l'INSEE qui permet de gagner un temps colossal. Je tape celle-ci, je clique sur « Rechercher ». Et puis, bah, tiens, je vais créer la fiche prospect de celle-ci SAS. Un clic, le nom de la société est remonté, la forme juridique, numéro sirène, numéro TVA intracommunautaire, hyper important, euh, lorsque l'on devra facturer à la suite, et le nom du contact principal, donc euh, Alain, euh, notre directeur général. Ici, alors on ne va pas créer de fiche pour Alain, on va en créer une pour Gauthier. Allez, euh... c'est parti je laisse le poste de directeur général, Gauthier Ça me va bien, ça me Il va bien. Tu en interne après, <rire> très bien. Euh, je vais renseigner ton, une adresse mail Yes, on peut être euh, academy.cellci.gmail.com academy On s'en servira pour faire des tests à la suite. Donc ici, les informations ont été, ont été reprises, ainsi que l'adresse, bon, ça reste une fiche société de base. Je vais cliquer, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Tiens donc je vois que quelqu'un avait déjà créé une fiche celle-ci. On me demande si je veux être sûr de créer ce doublon ou pas. Donc, ce qui sous-entend que lorsqu'il y a création de doublon, la personne a été alertée en amont si le contact est le même, si le sirène est le même. Je clique sur Créer et voici une fiche société prospect de base. Donc, je n'ai pas renseigné de site web. J'ai bien mon donc l'information ne remonte pas. J'ai bien mon contact principal ainsi que son adresse et j'atterris directement sur la rubrique activité. Alors, qu'est-ce que la rubrique activité bah, C'est très probablement la rubrique la plus importante de cette fiche, de cette fiche Prospect. Je vais retrouver, par exemple, les commentaires qui ont été laissés sur cette fiche Prospect. Qu'est-ce qu'un commentaire bah, C'est tout simplement une note que je vais laisser, que mes collaborateurs vont laisser dans la fiche client et qui vont permettre de laisser de l'information. Alors, ce commentaire, ça, ça a l'air tout bête, hein. c'est juste une des fonctionnalités les plus importantes pour faire passer de l'information. Pourquoi parce que ça va répondre à, au langage interne de votre entreprise, vos abréviations métiers, par exemple. Ça va reprendre le ressenti de la personne qui est passée, qui est passée avant, et ça, et ça n'a pas de prix. Euh, ça fait ça fait cinq ans et demi que je suis chez celle-ci, que j'enrichis des fiches clients, et je retrouve euh, des fois des commentaires qui datent effectivement d'il y a 4-5 ans. Euh, ça permet d'avoir une, une traçabilité, et de pouvoir se rappeler encore plus facilement, euh, je vais dire, les, les interactions que l'on a avec les clients. Ici, par exemple, on va laisser un commentaire, euh, test euh, webinar janvier 2022, par exemple, un truc bateau. Et je peux même ici laisser du temps. Le time tracking est une fonctionnalité gratuite chez celle-ci, il permet de laisser du temps sur des actions. L'intérêt, c'est qu'on peut estimer combien de temps on a passé avec un client et à faire quoi. Ici, s'agissant d'un compte qui imite un cabinet de conseil, je vais dire par exemple que c'était une réunion téléphonique. J'enregistre et toutes les personnes qui passeront après moi verront ce commentaire ici. Ils verront que Arnaud a passé une heure à faire de la réunion téléphonique pour un test webinar, donc aujourd'hui à 11h44. On retrouve les tâches, les emails, les événements. Alors je passe sur ces trois points à la suite parce qu'ils sont reliés. Donc Les tâches, ce sont des actions à mener. Par exemple, je dois appeler tel client tel jour sans avoir de rendez-vous positionné. Ceci est une tâche. Imaginons que j'ai une réunion téléphonique, ce sera un événement. L'avantage, c'est que nous sommes synchronisés avec Office 365 et Gmail. Et ça, c'est de façon bidirectionnelle. Pour le résumer simplement, si je mets ici un rendez-vous dans mon agenda, celle-ci, il va automatiquement remonter dans mon agenda Google. Et inversement. C'est pareil pour les emails. C'est-à-dire que si j'envoie un email depuis mon compte Celsi, ce qui est faisable, il part en fait depuis ma boîte mail euh, Gmail, parce que nous avons chez Celsi un compte Gmail Pro. Il va aller se classer dans mes messages envoyés dans mon compte Gmail. L'avantage, c'est que si j'envoie un mail depuis ma boîte Gmail, il va venir se classer automatiquement dans la bonne fiche client concernée. Pourquoi Parce que celle-ci reconnaît les adresses mail des contacts et va donc venir classer le mail au bon endroit, dans la bonne fiche prospect. L'intérêt, c'est quoi C'est que mes collaborateurs qui passent après moi sur cette fiche pourront retrouver les emails que j'ai envoyés, les emails que j'ai reçus également. Petit pit stop ici, pour tout ce qui est adresse mail un petit peu sensible, tels que direction, compta, RH, bien évidemment, vous avez un mode privé qui vous permet de voir vos propres mails et qui ne permet pas aux autres d'y accéder. Dernier point important dans cette, dans cette rubrique activité, qui est vraiment un, un élément essentiel pour retrouver de l'information et la partager, la rubrique appel, ici, je peux tout simplement venir dire que j'ai passé un coup de fil ce jour, avec Gauthier, qui est le seul contact rattaché, et que j'ai passé, pourquoi pas, 15 minutes à faire par exemple du support client. Et je peux enregistrer cet appel. Ici je le fais manuellement, c'est faisable. Il faut savoir que nous sommes interfacés avec notre prestataire Ringover. Si vous êtes client Ringover, vous pouvez installer donc la, la petite app Ringover sur votre ordinateur ou sur votre PC ou votre Mac et automatiquement il y aura une synchronisation qui sera faite dans celle-ci. Exactement. Il y a pas mal de questions sur ce sujet dans le dans le chat, et les questions, donc c'est parfait d'avoir le, le point. Euh, donc voilà, on a un partenaire aujourd'hui qui est, qui est Ringover, qui est intégré directement avec nous. Tu les as vus venir, c'est mm -hmm. fort. Euh, et du coup, on va voilà, on vous a toute la possibilité très facilement d'intégrer euh, voilà en quelques quelques clics avec en renseignant juste votre adresse mail et votre mot de passe et de, de faire la connexion entre Ringover et celle-ci. Donc c'est vraiment tout l'avantage. Et on va vous proposer dans les euh, quelques semaines à venir un, un webinaire avec euh, Ringover pour qu'on puisse voilà vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on peut vous proposer euh, d'un outil comme Ringover avec euh, un outil comme celle-ci euh, qui vous permet de gérer votre relation client avec euh, l'outil téléphonique est peut-être l'un des outils les plus utilisés pour un commercial avec les emails, bien entendu. Alors, je vois qu'il y a, a d'autres questions. Euh, enrichissement via LinkedIn. Alors, il faut savoir que sortir les informations euh, de LinkedIn de façon automatisée euh, via la RGPD est un petit peu compliqué. Euh, je pense que ça, je laisserai mes collaborateurs du, du marketing, Nicolas ou Clément, vous, vous répondre ici ou ultérieurement. Euh, Aurélie, peut-on lier des fiches entre elles Eh bien, on va y passer juste après, dans l'un des onglets qui est juste en dessous. J'ai sûrement une technique pour ça. Et retrouver un prospect à partir d'un secteur d'activité, oui, dans la liste des prospects, vous pouvez trier par de mémoire par code APE, ce qui vous permet de ressortir, de, de ressortir tous vos prospects aux clients rattachés à ce code-là. Exactement, il y a Thierry également qui demande s'il pouvait enregistrer ses commentaires en mode vocal. Alors, tout à fait, vous avez juste à télécharger l'application mobile et vous allez pouvoir dicter les commentaires directement sur les fiches clients à laquelle vous voulez rajouter un commentaire, et vous allez pouvoir dicter via votre téléphone le commentaire que vous voulez y rajouter, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le faire directement sur la web app, euh, directement ouvert sur votre navigateur. Je vais mettre un petit bémol, la, enfin pas un petit bémol, mais une petite astuce, euh, l'ayant utilisé moi-même, euh, vous pouvez télécharger alors une application qui s'appelle Dragon Naturally Speaking, et qui est en gros un mode dictaphone. Donc une fois que vous avez téléchargé ce mode dragon, vous pouvez donc parler dans votre ordinateur. Le commentaire s'écrira. Alors euh, ça reste, on passe par un autre outil, mais ça marche bien mieux que le mode vocal que l'on peut avoir sur un Mac, par exemple. Génial. Merci pour cette précision. De rien. J'avance un petit peu euh, ouais, ouais, tout à fait. On va voir des choses en plus que vous avez, vous posez des questions. On va le voir au fur et à mesure dans la présentation, et puis on reviendra sur les questions si on n'a pas, pas, passé dessus. Mais avec plaisir. Okay. Ouais. Alors. Je continue à explorer cette, cette fiche prospect. Alors, on va passer un petit peu de temps sur cette fiche parce que bah, mine de rien, c'est ce que vous avez le plus utilisé tous les jours. La fiche du prospect, ça va être le c'est le cœur du CRM. C'est c'est vraiment le, le cœur de l'activité commerciale. Bon, on retrouve les informations générales qui sont qui ont été remontées par notre module Insee, les informations financières quand elles peuvent être quand elles sont remontées, le ou les contacts associés. Là aussi, un contact peut être attaché à plusieurs structures. Prenons l'exemple d'un dirigeant qui a plusieurs sociétés chez vous. Vous pouvez le rattacher à chacune de ces structures. Quand vous allez sur sa fiche contact, vous verrez toutes les sociétés qui y sont liées. Hyper important. On a signé la société A. On sait qu'il est dirigeant de la société B, C et D. Quelle meilleure porte d'entrée pour prospecter ces nouvelles sociétés. Là où les adresses, avec un petit truc tout bête qui est le mode map, qui me permet en un simple clic de euh, trouver où est mon prospect. Il y a même une petite fonction de calcul d'itinéraire qui est hyper bien fichue. Euh, avant de partir en prospection pour un, pour un commercial, l'ayant fait, euh, on sait combien de temps on a à peu près de trajet, c'est top. Les champs personnalisés, pour répondre à, à la question de, de tout à l'heure, d'ailleurs, sur comment lier des fiches entre elles. On ouvrirait un compte pour chacun d'entre vous aujourd'hui, un compte de démonstration, ou un compte client. Cette page-là serait vierge. Il n'y aurait strictement aucun champ présent. Pourquoi Parce qu'un champ personnalisé, c'est un champ que vous allez pouvoir créer dans votre compte. Le but, c'est quoi C'est de s'approcher de la fiche client ou prospect idéal pour vous. Ces champs personnalisés, il y en a une dizaine d'espèces différentes. Ça peut être, par exemple, un menu déroulant. Ici, j'ai créé ce champ moi-même, domaine d'activité dans mon compte. Et j'ai dit, tiens, en dessous, je veux un menu déroulant. Et je veux avoir le choix entre ces différents choix que j'ai renseignés manuellement. Ça peut être un champ avec du chiffre. Ça peut être un bouton oui ou non. Ça peut être un champ de type date. Ça peut être un champ qui renvoie vers votre propre liste de collaborateurs. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, comment lier des fiches entre elles Ça peut être un champ de type prospect, client ou fournisseur. C'est-à-dire que dans votre compte, celle-ci, dans vos champs personnalisés, vous allez pouvoir dire tiens, cette société, elle appartient, elle est rattachée au client, euh, au client tiens, à Gap Traiteur. Hop, j'enregistre. Et ici on peut voir que j'ai ce lien de cette fiche prospect avec ce groupe-là. L'avantage, c'est que quand j'irai dans la liste de mes prospects, je peux filtrer toute ma base client ou prospect grâce à ces champs personnalisés. Et je peux faire du tri croisé dynamique dessus. Le but des champs personnalisés, il est simple, pour un outil générique comme le nôtre, c'est que vous puissiez vous approcher le plus possible de la fiche client prospect idéale. Pourquoi je fais la distinction entre client et prospect C'est que vous pouvez choisir d'avoir ces champs présents sur les prospects et les clients, ou de faire des champs différents. L'avantage, c'est quand un prospect bascule en client, automatiquement, l'outil vous propose de récupérer tous ces champs et de les intégrer dans la nouvelle fiche créée. Onglet statistiques. Voilà, pour l'instant, aucune opportunité n'a été traitée, il n'y a pas de devis, donc la fiche est assez vierge. Au fur et à mesure que la fiche client évoluera, les statistiques évolueront également, avec les devis, les factures, les opportunités, etc. Si on continue à descendre un petit peu sur cette fiche client, on va trouver les opportunités. Alors Les opportunités, ça c'est également le cœur de l'outil. Vous pouvez avoir un prospect ou un client avec qui vous allez avoir euh, tout simplement plusieurs histoires. Euh, chez celle-ci, on peut retrouver dans la fiche prospect une opportunité qui va être chez un de mes collaborateurs de l'acquisition client et qui est euh, la démonstration avant-vente de l'outil jusqu'au moment où vous devenez client. Et à la suite, on aura des nouvelles opportunités, des opportunités pour le renouvellement de votre compte, car chez celle-ci, il n'y a pas de tacite reconduction, il y a donc nécessairement des échanges avec le, euh, le commercial ou un de nos commerciaux pour parler du renouvellement de votre outil. Il peut y avoir des opportunités sur euh, des éventuelles formations, car nous proposons également de la formation. L'avantage, c'est qu'une opportunité va être une affaire, un dossier, un lead, et dans chaque opportunité, on pourra retrouver les commentaires de la personne qui l'a traité. Ici, par exemple, je vais créer une nouvelle opportunité pour la fiche celle-ci, que je vais appeler euh, Webinar 2022, par exemple. Et Je vais aller mettre euh, cette, euh, cette opportunité dans un pipeline, dans une étape. Je l'enregistre rapidement. Pourquoi Parce qu'on va aller voir en détail ce que sont ces, ces informations. Ici, on peut donc voir que dans ma fiche prospect celle-ci, j'ai bien une opportunité qui s'appelle Webinar 2022, euh, dont je suis le propriétaire. L'échéance est mise automatiquement à un mois. Quand je rentre dans cette opportunité, je vois ici que euh, je suis dans un pipeline qui s'appelle « Prospection interne » et dans l'étape « Piste ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça ben, C'est tout simplement cette vue ici que nous allons trouver, la vue « Pipeline ». Un pipeline, c'est quoi C'est un endroit où vous allez trouver toutes vos affaires en cours de vie et dans les différentes étapes de leur vie. Par exemple, dans ce pipeline, ici, on peut voir que mon opportunité « Webinar 2022 » se situe dans l'étape « Piste » et que les étapes, il y en a 7 ou 8, et que ça va jusqu'à l'affaire conclue. On va faire simple, chaque client, celle-ci, peut créer ses propres pipelines dans son compte, les nommer comme il veut, et dans chaque pipeline, il va pouvoir mettre autant d'étapes qu'il le souhaite. Il vous en faut deux, vous pouvez en mettre deux. il vous en faut 30, ça va faire beaucoup, mais vous pouvez mettre vos 30 étapes et vous les nommer comme vous le souhaitez également. Le but, c'est qu'encore une fois, on s'approche le plus possible du cycle de vente qui vous correspond. Tu voulais préciser quelque chose peut-être Gauthier C'est très très clair. Non, non, c'est tout bon, euh, exactement. Donc, les opportunités, l'avantage, c'est qu'on peut les faire vivre euh, d'un simple drag and drop. Par exemple, aujourd'hui, on va mettre l'opportunité dans l'étape contact téléphonique. On peut voir qu'en temps réel, ici, on a le nombre d'affaires et le potentiel de chiffre d'affaires de l'étape qui se met à jour. Parce que dans chaque opportunité, on peut mettre un potentiel de vente. On voit aussi un onglet très intéressant qui s'appelle « Automation ». On voit ici qu'il est désactivé. Qu'est-ce que sont les automations chez celle ci eh C'est quelque chose qui va potentiellement vous faire gagner énormément de temps. En fait, nous pouvons définir qu'à chaque fois qu'une opportunité arrive dans une étape, il y ait des mails personnalisés et automatisés qui partent. Ici, par exemple, si j'active l'envoi d'email automatique, dès que l'opportunité arrive dans cette étape, je vais faire en sorte que le collaborateur affecté sur l'opportunité envoie un mail automatique que j'ai renseigné dans celle-ci. Par exemple, ici, automatiquement, je suis le propriétaire de l'opportunité, eh ben, j'ai un mail qui s'appelle « devis pré-relance » qui va partir depuis ma boîte mail à moi, ma boîte Gmail. Ces mails, vu que vous les créez dans celle-ci, vous pouvez les personnaliser entièrement. C'est-à-dire que vous pouvez aller créer un modèle de mail qui va s'appeler « bonjour, civilité, nom du contact ». Automatiquement, mon mail, quand il partira ici, dira « bonjour, monsieur Josan. Vous trouverez ici après votre devis, ou euh, etc. Et le mail va partir automatiquement chez le client. Je peux bien sûr paramétrer plusieurs, plusieurs automations simplement. Ici par exemple, au bout de 5 jours, cette opportunité sera dans cette étape. Je veux que euh, automatiquement celle-ci m'envoie le mail « devis relance 1 ». Et puis bah, à J plus 10, je veux qu'encore une fois, celle-ci m'envoie un mail à devis relance 2. Imaginons, d'ailleurs j'ai envie pourquoi pas de, de changer d'interlocuteur, je peux le paramétrer ici. Là, je veux par exemple que ce soit, euh, que ce soit Xavier, euh, que, ça, que la relance 2 parte depuis la boîte mail de Xavier. Je l'enregistre et tout ça se fait ici et mon automation est activée. L'avantage, c'est quoi C'est qu'on a tous en tant que commerciaux des gens qui nous disent « Tiens, bah, envoyez-moi un devis dans un mois, envoyez-moi un devis dans deux mois. » Quelle est la seule crainte qu'on puisse avoir bah, C'est de louper l'info. Alors, bien sûr, vous pouvez vous mettre une tâche dans celle-ci, vous pouvez mettre un rendez-vous dans celle-ci. Je suis commercial, moi-même, je peux manquer d'organisation et passer à côté de l'info. Ça, c'est le pire qui puisse arriver, qu'un jour, on oublie de rappeler le client. Ici, le mail, il partira automatiquement. L'avantage, c'est quand le client va me répondre, la réponse arrive dans ma boîte mail. Qu'est-ce que ça m'a coûté comme action Rien. Ça a juste pris un peu de temps, pas trop, pour paramétrer les mails personnalisés, les automations. On de de exactement. C'est oui. un sujet intéressant par rapport au modèle d'email que tu as abordé par rapport aux opportunités. C'est vraiment une notion qu'on va pouvoir retrouver également dans tout le concept ci Si par exemple on veut envoyer euh, du mail, euh, du mail de façon très euh, enfin, unitaire, on va dire, voilà, on est dans la fiche contact du client, on veut l'envoyer euh, une seule fois et sans passer par le module opportunité, on va pouvoir également retrouver tous ces modèles d'email et pour pouvoir vraiment gagner du temps sur la création d'email et l'envoi de cet email. Dans, dans le, dans le, chez, chez votre client chez votre contact client ou prospect mmh. euh, alors je suis revenu sur la, la, vue, de mon, la vue de mon opportunité donc, qui est donc toujours attachée à celle-ci mais on peut voir que nous, on a gardé un, un cadre et un formatage exprès euh, pour que vous puissiez retrouver vos informations plus facilement ici on retrouve donc toujours les commentaires, les emails appels, tâches, événements, pourquoi on les retrouve là parce que là on retrouvera uniquement les informations reliées à cette opportunité parce que même s'il est important de garder un historique, il est quand même super important, par exemple, que je retrouve les informations de l'année passée, plutôt que celles d'il y a cinq ans, qui sont peut-être obsolètes, sûrement obsolètes même. Donc, je peux remettre des commentaires. Je vous ai montré comment faire tout à l'heure. On a aussi un onglet « Documents liés ». Tiens donc, pourquoi avons-nous des documents liés Ici, on peut voir qu'il n'y en a pas. Et eh bien, c'est pas grave, on va en créer un. Ici, par exemple, je vais partir sur la création d'un devis. Alors, je peux faire des modèles de documents donc un modèle de document, c'est quand je vends toujours les mêmes prestations, bah je crée un modèle, j'envoie ensuite mon devis, moi-même chez celle-ci, ça me fait gagner un temps, un temps colossal, parce que j'ai déjà des prestations toutes prêtes, où je n'ai plus qu'à modifier les quantités, je peux vous envoyer très rapidement. Catégorie tarifaire. c'est le même principe que les emails, mais en modèle de document, du coup. Absolument. Catégorie tarifaire, qu'est-ce que c'est ben, J'ai du hors-taxe, du TTC, c'est basique, vous le comprenez très bien. On peut se créer ses propres catégories tarifaires. Imaginons, par exemple, je peux créer la catégorie tarifaire revendeur, et à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer et ben, Je vais décider que tous les produits que je mets dedans vont bénéficier d'une remise, qui est ici, par exemple, de moins 10%. Ça peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Par exemple, ici, on a créé la catégorie export en dollars. Ben, je peux créer une catégorie tarifaire qui ira me chercher une TVA à zéro, une devise en dollars, une apparence de document en anglais, si je l'ai créée, Tout ça de façon automatique. Une fois que la personne qui a créé les apparences de documents, les catégories tarifaires s'en est occupée, les personnes qui vont l'utiliser vont juste gagner mille fois le temps qui a été dépensé pour, les, pour le faire, clairement. Apparence de document, c'est bon, de la cosmétique. Vous voulez changer la police, vous voulez changer la couleur, vous voulez faire un petit peu de personnalisation. Il y a un cadre qui est défini, mais vous pouvez personnaliser certaines choses. Vous, vous créez des apparences, c'est de la cosmétique. Ici, on va partir de zéro. Je crée mon document. Document qui va chercher bah, le logo de mon compte de démonstration, mon adresse, qui je suis, et qui est mon client. Toujours le fameux Gauthier Josan, à qui nous allons réaliser un devis. La numérotation se fait automatiquement. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser votre numérotation de, de documents pour qu'elle réponde à ce que vous utilisez actuellement. Euh, pour, tout ce qui est de, pour tout ce qui est facture, bien évidemment, il y a, une, il y a un chaînage qui est fait euh, également et qui est garanti par celle-ci. Ici, j'ai mon devis, donc je peux mettre un objet de document. Je peux créer une nouvelle ligne dans mon devis si j'ai envie de vendre quelque chose que je n'avais jamais vendu. Euh, voilà, Je mets une référence, je mets un prix, une unité, etc. Ici, j'ai un catalogue que j'ai renseigné. Vous pouvez faire de même dans votre compte celle-ci. Vous créez tous vos produits et services simplement depuis ce menu. Et je vais aller chercher, par exemple, euh, du suivi et gestion de dossier. Je vais prendre le deuxième et le troisième. Donc ici, on peut voir que j'ai un coût par heure. Je vais rajouter... 3 heures. Ici, j'ai un coût et l'unité. On peut dire, tiens, que c'est forfaitaire. Et puis, ben là, mon service numéro 3, le, le client n'est pas sûr. Je peux même mettre la ligne en option. C'est-à-dire qu'elle apparaît, mais elle ne vient pas s'ajouter au total. Mais le client a l'information. qu'on peut lui proposer cette option. Je peux mettre du sous-total, du titre, du commentaire, des frais de port, éventuellement de l'emballage, saut de page, saut de ligne, tout ça pour customiser un peu le devis et le rendre plus joli. J'ai eh ben, tiens un champ note qui a été rempli par mes collaborateurs avec un test. On va enlever ça. Je peux afficher mes conditions générales de vente, mon texte de loi sur la TVA intracommunautaire, je peux choisir mes moyens de paiement, pourquoi pas du virement bancaire, de la carte bancaire, du prélèvement. Petite astuce, nous sommes interfacés avec Atos, Stripe, GoCardless. Paypal, qui sont des prestataires, de des prestataires de paiement en ligne. 80% des banques françaises fonctionnent avec Atos. Stripe a une couverture mondiale, nous l'utilisons nous-mêmes. Vous pouvez donc connecter votre compte Stripe à celle-ci, faire payer vos clients par CB en direct. Nous ne prenons strictement rien sur la transaction, nous nous contentons de sécuriser le lien. Il faut savoir par contre que ces partenaires bancaires-là prennent une petite commission à voir, à voir avec eux. Je vais enregistrer mon devis. Mon devis se génère. Tiens, un petit panneau s'ouvre. Pourquoi Parce qu'il me propose tout simplement de prendre la date d'échéance de mon devis et le montant du devis pour en faire la date d'échéance de l'opportunité et le montant potentiel de l'opportunité. Donc là où avant dans mon pipeline, j'avais une estimation faite au doigt mouillé par le commercial, ici j'ai du devisé dans mon pipeline. Ce qui peut être intéressant à savoir pour le commercial et aussi pour le chef des ventes ou autre, ou autre supérieur hiérarchique. Mon devis vient de se générer D'ailleurs, on peut voir que si j'ai les droits, je peux même avoir une vue des dépenses parce que je peux renseigner un prix d'achat mes produits et avoir une vue de la marge brute qui est générée. Et ça, il paraît que c'est un tout petit peu le nerf de la guerre dans une entreprise. Bien évidemment, je vois cette information parce que les droits, ici, sont mes droits administrateurs. Je pourrais réduire les droits pour mes différents collaborateurs pour que certains puissent le voir, d'autres non. c'est vous qui choisissez. Je peux envoyer mon devis par mail automatiquement à mon client Gauthier. Et là, on peut voir que Hop, très bien, ça m'a repris la boîte mail de Gauthier. Et puis, ça m'a repris son prénom aussi. Ça me reprend le numéro de mon devis, la date d'échéance. J'ai même un lien pour y accéder en ligne. J'ai plus qu'à cliquer sur « Envoyer » et mon devis vient d'être expédié à Gauthier. L'avantage d'envoyer vos devis via celle-ci et de laisser un lien de consultation, c'est quoi C'est qu'on va vous proposer du tracking quand le client consulte le devis en ligne. L'avantage, c'est que vous saurez combien de fois votre devis a été lu, combien de fois il a été consulté, est-ce qu'il a été téléchargé Petit tips, quand vous voyez que votre devis a été ouvert trois fois à la suite, au hasard, un vendredi matin, un vendredi après-midi, je pense que c'est le moment de passer un petit coup de fil. Peut-être que le sujet est en train d'être discuté, vous pourriez tomber au hasard au moment de la discussion. Je dis ça, je ne dis rien. Imaginons d'ailleurs que les discussions soient bien avancées, vous avez envie d'aller plus loin avec votre client, vous vous sentez bah « voilà, on, on va concrétiser ». Nous avons un onglet signature électronique. Alors, signature électronique, nous sommes interfacés avec QSign, c'est un de nos prestataires. Euh, c'est euh, un de nos prestataires, ce sont des Français qui sont à Caen, prestataires historiques, celle-ci. Je clique sur activer la signature électronique, je renseigne, vous voyez, le nom, prénom numéro et adresse mail sont déjà remplis. J'envoie mon devis avec cette signature électronique, mon prospect le reçoit, il clique sur accepter le document, il reçoit un code par SMS ou par mail, selon ce que vous avez défini. Il rentre ce code dans l'interface et bien votre devis il est totalement valable devant un tribunal de commerce. Je vois Kevin qui dit « Elles sont chères ces signatures électroniques ?» Oui, par contre, vous avez un devis qui est totalement valable, encore une fois, et qui vient d'être signé instantanément. Imaginons, euh, imaginons que justement, on soit un vendredi soir à 16h30. À l'ancienne, il aurait fallu que le client le reçoive, il l'imprime, il, il le signe, il le tamponne, il le scanne, il vous le renvoie. On n'est pas à l'abri qu'il a envie de faire ça lundi matin. Et qu'est-ce qui se passera pendant le week-end Il peut avoir le temps de réfléchir ou un concurrent peut faire, une offre, peut faire une offre plus intéressante, etc. Ici, on a de l'instantanéité et vous, vous recevez la notification comme quoi le document est signé. Pour l'utiliser tous les jours, ça n'a pas de prix. Gauthier, tu as dû recevoir un mail d'ailleurs Tout à fait. J'ai reçu un mail. Je, vous pourrais... et ben, je le sais, cher ami. 25 oui, janvier invité. 2022 à 12h04. Alors ici, c'est une première chose, hein. je, le vois, je le vois dans le document. Il faut savoir également que je vais recevoir moi-même d'autres notifications dans mon compte. Je peux choisir de recevoir des notifications par email. Donc, dans ma boîte mail, celle-ci, dans ma boîte mail Gmail, je vais recevoir ce type de mail. Excusez-moi, je vais switcher d'écran pour vous montrer. Hop Tac et là, je sais que mon email a été ouvert aujourd'hui à midi, à midi 3. Tout simplement. Donc, grâce à ces notifications, je peux moi-même être tenu au courant de ce que, de l'ouverture, du taux d'ouverture de mes devis, de ce qui est fait avec mes devis en direct. On a encore quelques minutes pour pousser un petit peu plus loin, Gauthier Tout à fait. On va okay. pouvoir euh, signer Et directement ben, le document. Ouais. Bon, signer, signer, je peux pas. Tu, ah, tu, tu veux que je l'envoie pour signature ou... J'aime bien signer des offres commerciales comme ça, euh, sans, sans les regarder. donc euh, Non, non, non, non c'est bon ben Alors, imaginons, le devis a été signé, parce que je vois que le temps tourne. Euh, mon devis est signé, quelle est l'étape prochaine ben, Tout simplement, peut-être créer une facture. Ça tombe bien, ici j'ai un onglet convertir, et ici un onglet facture. Le devis est destiné au prospect, vu que je facture, mon prospect va devenir client. Donc automatiquement, celle-ci me propose de convertir la fiche et de me reprendre tous les champs personnalisés, ce dont je parlais tout à l'heure. J'enregistre. Ma facture, tiens, bah finalement, la ligne en option, le client est conquis, je peux lui vendre. Donc j'enlève tout simplement la, la, mise en option, la mise en option de la ligne. Je n'ai plus qu'à enregistrer et ma facture va générer. Elle se numérote automatiquement, bien évidemment. La numérotation est suivie euh, via celle-ci. Ma facture vient de, se, vient de se générer en brouillon, parce que nous avons la facturation brouillon chez celle-ci. Je peux choisir de, de finaliser en facture. Il y a un petit onglet qui vous indique bien quelle sera la date ici. Merci Clément pour cette fonctionnalité d'ailleurs. Je finalise ma facture et elle va venir se créer dans mon compte. Tiens, ben j'ai un petit ralentissement. Et je dis, on va pouvoir en profiter pour mmh. un petit peu aux questions euh, alors, les sujets sur la civilité, ça c'est quelque chose d'intéressant. Euh, c'est quelque chose qui est en production chez nous pour, pour amélioration. On va avoir un, vous allez avoir la possibilité d'avoir un nouveau formulaire de renseignement, de, de, mmh. de, de contact, de clients euh, qui va euh, être amené à évoluer avec les différentes remontées que vous allez pouvoir nous faire euh, au fur et à mesure de votre utilisation, comme la possibilité, par exemple, de personnaliser, d'enlever euh, les civilités. Mmh. Euh, on a également des, des questions sur la possibilité donc de, de ces modèles d'email. Comme on le disait, vous avez vraiment, on le voyait quand, quand vous voulez envoyer des, des modèles d'email, mais vous avez vraiment la possibilité de paramétrer le corps du mail, mais également l'objet du mail pour, par exemple, reprendre le numéro du devis qui a été concerné, le nom, le prénom du contact également euh, dans le modèle de l'email. Il y a également une notion intéressante que, que Arnaud va pouvoir vous montrer à la suite quand il va pouvoir par exemple, mettre un, un nouveau commentaire après l'envoi du, du devis. Euh, qui a été évoqué, c'était la possibilité de faire une notif des notifications à travers les collaborateurs. Si par exemple, le commercial a bien vu que le devis a été accepté, réglé, ou qui a été seulement accepté, il va pouvoir peut-être transmettre une notification à son service ADV pour que le service ADV puisse envoyer la facture associée à ce, à ce devis. C'est bon d'ailleurs, j'ai récupéré la, la vue, Gauthier. Enfin, Donc ma facture s'est générée, statut à régler, je peux même pointer un paiement si je le souhaite. Alors là, je le pointe manuellement, mais il faut savoir que nous avons une fonctionnalité de rapprochement bancaire dans celle-ci qui vous permet de, donc de rapprocher des débits et des crédits de votre compte bancaire sur votre interface celle-ci. Ici, j'enregistre mon paiement manuellement. Ma facture est donc en statut payé. et des écritures comptables ont été générées. Pourquoi Parce que celle-ci va vous générer des écritures comptables via un journal de vente, un journal des achats. Donc Nous avons de la compta analytique de niveau 1. Ça va vous générer donc, vos écritures que vous pourrez ensuite exporter à votre, à votre comptable ou expert comptable en fichier, en fichier CSV. Euh, pour rappel, celle-ci dispose toujours d'un accès expert comptable gratuit, dédié aux experts comptables pour qu'ils puissent venir récupérer eux-mêmes les éléments. Je vais retourner sur ma fiche celle-ci, qui est maintenant une fiche cliente d'ailleurs. et On va voir que certaines Avec, choses... Euh... Avec la possibilité d'en changer, bien sûr, de l'accès expert-comptable, il y a la question dans le chat, mais vous avez tout à fait la possibilité d'en changer au fur et à mesure parce que votre comptable ne vous plaît plus. Vous pouvez tout à fait le changer également sur l'interface. Alors, je retrouve mon onglet documents où je vais retrouver ma facture en statut payé, mon devis en statut facturé. Dans mes règlements, je retrouve mes règlements avec qui était le propriétaire, quel a été le moyen de paiement, quand est-ce que c'est passé, etc., bien évidemment. Et puis, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire bah, Tout simplement, pourquoi pas changer le statut de mon opportunité, la passer, euh, la passer en gagné, et voilà qui est fait. Et on peut même, pourquoi pas, comme disait Gauthier, laisser un commentaire, euh, par exemple, « prestation à finaliser, un tac, arrobase ». Et puis, bon, on va donner ça à Julie, euh, notre, charmante, euh, notre charmante team lead du service Services. Hop, je l'enregistre et Julie va recevoir une notification en rapport avec ce client. Elle n'aura plus qu'à cliquer pour accéder justement aux commentaires que je viens de laisser. Et donc ici, nous sommes partis d'une fiche prospect. On lui a créé une opportunité. De l'opportunité, nous, nous sommes passés en devis, devis que nous avons facturé, pointer le règlement. Et on vient de faire bah, le schéma de vie vraiment en très largement accéléré, euh, que vous pourriez retrouver vous-même euh, dans vos différentes structures. Voilà. Chose que l'on utilise tous les jours. Bien évidemment, nous sommes les premiers utilisateurs de notre solution. Donc ça, c'est effectivement euh, notre quotidien. Et voilà, Gauthier, vois-tu d'autres choses un... que tu souhaitais que nous voyions on a fait un excellent tour. Maintenant, c'est vraiment les, les premières fonctionnalités, les plus utilisées de, de celle-ci. Après, voilà, il y, y a bien sûr d'autres fonctionnalités qui vont vous aider vraiment dans la vie de tous les jours. Euh, voilà, à gérer la pré-comptabilité, à gérer euh, d'autres notions, des, des outils d'abonnement également, la possibilité de créer des factures récurrentes qui vont s'envoyer tous les mois, avec les outils qu'on vous propose, GoCardless pour faire du prélèvement automatique. Enfin, il y a vraiment toute une. Là, on a vraiment vu euh, peut-être. Euh, 10%, 15% de, de cette Ah Oui, on fait un tour basique, euh, effectivement. Et, euh, et euh, voilà, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que c'est des éléments de base qui vont vous aider dans la vie quotidienne et que vous allez vraiment avoir des petites actions qui vont vraiment pouvoir vous faire gagner un maximum de temps et euh, dans vraiment beaucoup de services, hein, comme on disait, service client, service commercial, service euh, une formation quand il a besoin aussi, parce qu'il y a quand même une, une certaine relation, euh, une relation commerciale et euh, service administratif financier. C'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vraiment cette notion de collaboration euh, qu'on propose au sein d'un même outil, euh, typiquement avec cette, ce renforcement, avec la notification INAP que vous pouvez retrouver dès maintenant sur euh, tous euh, vos comptes, celle ci sur vos comptes de démonstration que vous pouvez créer gratuitement avec une période de 15 jours. Euh, donc voilà, vous avez vraiment la, la possibilité de tester ce qu'on qu a, qu a pu vous montrer rapidement et vous euh, faire accompagner également euh, par nos services pour avoir les... les... <coughs> Excusez-moi, un petit peu plus précisément aux questions, aux questions que vous pouvez avoir. Oui. C'est vrai que les notifications in-app, c'est quelque chose qui est sorti hier. Alors, c'est nous qui avons la, la primeur d'en parler. Je pense que nous avons doublé notre charmant service marketing là-dessus. Mais effectivement, c'est une fonctionnalité qui a été déployée hier, qu'on avait pu tester avant et, et qui fonctionne super bien. Pour le coup, ça fait gagner pas mal de temps. Euh, je pense qu'on va pouvoir faire un petit tour sur les questions avant de se quitter. Euh... Oui, super. Ouais, tout à fait. Vous allez pouvoir intégrer les DCGV au devis euh, directement, euh, directement, à vos devis, les faire accepter avant la signature électronique et tout ça euh, va pouvoir s'automatiser quand vous allez envoyer un devis et donc euh, et donc euh, s'intégrer. Donc, ouais. merci à Nico. De, de. Mmh. Alors, Frédéric, insérer un deuxième logo pour les devis euh, via les apparences de documents. Euh, du moment que c'est pour la même structure juridique, même numéro sirène, même numéro sirette, c'est faisable. Alors, ça demande un peu de paramétrage, ça passe par les apparences, par les apparences de doc. Effectivement, dans ce cas-là, il faudrait solliciter, je pense, si, si vous souhaitez de l'assistance, notre chat en ligne, la petite bulle bleue en bas à gauche, ça vous permettra de, de discuter avec nos camarades du support. Alors, Gauthier ne l'a pas précisé au début, mais il faut savoir que, enfin, si, il l'a précisé au début, pardon. Tout est géré en interne chez celle-ci. C'est-à-dire que de l'avant-vente jusqu'au support, tout est, géré, tout est géré à La Rochelle. L'équipe support est un étage au-dessus du nôtre. Voilà. N'hésitez pas à les solliciter. Exactement. Et pour répondre à la question de Jérôme, le service consulting, euh, donc il va pouvoir vous accompagner, vos équipes, vous, euh, dans le paramétrage, dans la formation de l'utilisation de l'outil, euh, comme Julie par exemple qui a notifié, euh, Arnaud, vous avez peut-être la chance de de lui parler, qui peut vous tout à fait vous accompagner pour des prestations sur mesure pour votre votre entreprise euh, dans l'utilisation de celle-ci. Oui, celle-ci, l'origine de celle-ci, telle que le voulaient nos fondateurs, était de créer euh, l'outil le plus simple possible, donc, qui fasse gagner du temps, euh, bah, tout simplement, parce que si un outil n'est pas simple et fait pas gagner de Temps. les gens ne l'utilisent pas ou l'utilisent mal euh, donc il est possible de démarrer en autonomie avec celle ci bien évidemment euh, la formation le paramétrage euh, fait gagner énormément de temps derrière c'est euh, le, le service euh, le service est, est quand même un gros gain de temps clairement mmh. Alors, je vois que nos, nos camarades ont, ont bien travaillé. Il y a pas mal de questions, euh, pas mal de questions qui ont été répondues. À quel est le prix pour l'onglet signature électronique Alors, euh, comme pour les euh, comme pour les, les prestations euh, les prestations de paiement, nous nous interconnectons avec le prestataire. Euh, il faut savoir qu'il y a une certaine quantité de signatures électroniques qui vous sont offertes à la souscription, 20 ou 50 de, de mémoire à vérifier en fonction du profil. Euh, la signature électronique ensuite est facturée 75 centimes l'unité. Là aussi, petite astuce, il faut savoir que la signature électronique vous est rendue quand elle est annulée. C'est-à-dire que vous envoyez un devis en signature électronique, finalement, vous ne signez pas le document, vous annulez, la signature vous est restituée. Et vous pouvez, bien évidemment, racheter des crédits en toute autonomie à n'importe quel moment depuis votre compte. Exactement. Euh, Christophe qui demande si les prochaines fonctionnalités de, du premier trimestre, alors comme on l'a dit, du coup il y a la notification qui est arrivée, il va y avoir la, la prise de rendez-vous, un petit peu comme Calendly euh, que vous allez pouvoir directement utiliser euh, dans votre compte celle-ci, et il va également y avoir, comme on en parlait, la possibilité, enfin l'utilisation de nouveaux formulaires d'inscription, de, de, de renseignements, de contacts euh, clients, prospects et contacts dans, dans celle-ci. Euh, Camille, alors sur le copier-coller des blocs produits, faites des devis différents scénarios dans un élément échangé à chaque fois, tout en gardant dans la majorité, les modèles de documents. Vous créez un modèle de document avec peut-être trop d'informations, il suffira de supprimer celui ou ceux qui sont qui sont en surplus. Je pense que ça peut répondre. Voilà, vous allez ici, hop, facturation, créer un modèle, et ensuite vous pourrez appeler votre modèle de document à chaque fois pour, pour vos clients. Et pour gagner un maximum de temps, tout à fait. J'avais vu qu'il y avait pas mal de questions sur les, les possibilités de création de documents. Donc, Par exemple, du devis, quand on a vu la, la possibilité de le transformer en facture, vous avez une multitude de possibilités de, de, de création. Donc, Vous avez les bons livraisons, facture pro format, euh, facture, facture. Euh, et euh, d'autres euh, d'autres choses des avoirs également vous allez pouvoir créer euh, un avoir alors pas par rapport à un devis c'est par rapport à une facture et vous allez également pouvoir créer un acompte sur ce sur ce devis euh, pour vraiment euh, aller étape par étape dans vos processus financiers comme vous pouvez le faire avec des outils euh, avec vos... vos existence c'est possible de visualiser. Euh, ouais, tout à fait, vous allez tout à fait pouvoir visualiser. Juste après, vous allez avoir un lien euh, qu'on va finir le webinaire. Il va automatiquement euh, s'envoyer. Vous allez pouvoir le retrouver et vous allez le retrouver sur notre page YouTube. Euh... Christophe, pour les notifications, très simplement, menu, réglages. Et ici, vous allez choisir vos notifications e-mail. Ça vous permettra de choisir quand est-ce que vous voulez recevoir des notifications. Ici, par exemple, dans ce compte de démonstration, j'ai des notifications. Quand mon devis est envoyé par email, quand il a été vu, quand il a été ouvert, quand il a été ou quand le lien dedans a été cliqué. Vous pouvez retrouver tous ces réglages depuis votre compte à vous. Donc menu réglages, mes notifications email ici. Tout simplement. Yes, Guillaume, c'est la fois pose la question par rapport à la vue map. Alors, la vue map, normalement, par rapport à ce que, vous, nous, ce que je comprends, vous avez toute la possibilité sur le listing de vos clients et de vos projets. Et quand vous allez filtrer en fonction de personnalisé, ce que vous ne faisiez pas juste avant, ou de critères de sélection que vous souhaitez afficher, la du map elle va, elle va s'adapter en fonction des critères que vous avez sélectionnés et euh, que euh, des, des prospects et clients que vous voyez dans votre listing, vous aurez une vue similaire euh, des, euh, des personnes sur la vue, euh, sur la vue carte qu'on propose. Mmh. Alors ce que, ce que je vous propose, c'est là on va arriver un petit peu à, au bout du, du temps, euh, c'est de ne pas être à revenir vers notre support. Nous on va, on va faire aussi un petit travail de notre côté d'export de, de toutes vos questions et de revenir au maximum vers vous pour répondre à vos questions que vous pouvez avoir et euh, ne pas vous laisser dans, dans, dans, le, dans le voilà. En doute euh, par rapport à l'utilisation de certaines fonctionnalités ou de certaines choses. Euh, donc voilà, on tient, on tient de, de faire ça. Pour, euh, merci beaucoup en tout cas pour, pour votre participation. Euh, voilà, et sinon, n'hésitez surtout pas, comme vous l'avez montré Arnaud, dans la bulle de chat en bas à gauche de l'interface de, de celle-ci, ou même si vous n'êtes pas client, vous pouvez également. Euh, discuter avec nous euh, via cette butte de chat, de en relation avec qui vous souhaitez, consulting, euh, service, service client, service commercial. Voilà, Vous pouvez vraiment parler à, à, toutes, à toutes nos équipes, euh, celles ci donc Ce sera un vrai plaisir de, de, de, de continuer cet échange. Euh, merci à tous d'avoir participé, merci beaucoup d'avoir assisté pendant cette démonstration, de nous avoir présenté celle-ci euh, dans sa globalité aussi bien, surtout, euh, comme tu sais le faire. Voilà, c'était un vrai plaisir de vous retrouver encore une fois. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire, que ce soit sur le produit, pour pouvoir reprendre un petit peu toutes ces questions ou encore avec d'autres webinaires, typiquement avec Ringover comme on a pu évoquer. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt. Merci à tous. À bientôt. la prochaine.